Bonsoir, mesdames, Mademoiselle, messieurs, bonsoir, euh, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'ai euh, ce thème d'information que je viens, euh, disons, euh, d'annoncer. Alors, euh, un thème, je dirais, euh, disons qui est plutôt une interrogation, une question que je pose, chers compatriotes guinéens. Alors... Euh, le titre est le suivant. La junte, disons, est-elle responsable et disons des problèmes relatifs, euh, disons, aux infrastructures de courant électrique ou infrastructures électriques ou infrastructures routières Doit-on rendre responsable, ou peut-on rendre responsable la militaire de ces euh, problèmes économiques et que nous notons actuellement en Guinée, tout récemment à Cancan, qui se plaint effectivement des coupures d'électricité, où il y a eu des manifestations, n'est-ce pas, Compte hein? Et à Conakry, également, pas mal de plaintes, même s'il n'y a pas de manifestations à propos, mais quand même des plaintes, où euh, les gens se plaignent que, bon, écoutez, il y a tout un problème, disons, euh, pour pouvoir circuler à Conakry, n'est-ce pas alors euh, ce n'est pas facile avec les embouteillages, les routes n'existent pas. Alors euh, à l'égard de tout cela, peut-on dire que la gente militaire disons est responsable de ces problèmes là chez compte guinéen Très bien, c'est le thème de mon direct de maintenant cher compte guinéen que je vais essayer d'analyser. N'est-ce pas chez compte guinéen alors, vous l'avez remarqué, chers je ici maintenant dans les détails, Vous l'avez remarqué tout le sommet à Cancan, n'est-ce pas? Euh, disons, là, les gens ont manifesté, les Cancanais ont manifesté contre les coupures, euh, disons, euh, fréquentes de courant électrique. N'est-ce pas? Alors. Euh, et ils ont manifesté leur mécontentement, vous comprenez. On a eu, par exemple, des barricades, des feux dans la rue, même une photo, disons, de Mamadi Dombouya, le président de la transition, brûlé, saccagé, puis brûlé. Vous comprenez Très bien, chers comptagniens. Alors, euh, nous disons, moi, je me pose la question. « Écoutez, est-ce qu'il faut accuser, est-ce qu'il faut en fait euh, accuser la junte militaire d'être à la base donc, de ces problèmes, M. Contagini ?» Alors ma réponse tout à l'heure, j'ai fait une annonce, un poste tout à l'heure en disant bon, « Écoutez, non, ma réponse est non, nous ne pouvons pas accuser la junte militaire, euh, disons, d'être responsable de ces faits. junte militaire n'est pas comptable, disons, de ces problèmes que, en fait, surgissent maintenant. N'est-ce pas j'ai dit bien non, euh, de ma part. Alors, euh, il y a eu des réactions, euh, disons des commentaires sur mon poste. J'ai noté quelques-unes euh, de ces réactions. Alors, euh, ces gens répondent en disant, euh, oui, la gentilité est responsable, avec euh, des explications, des argumentations que j'ai aimées et appréciées. Alors, il y a certains qui disent oui, l'agent militaire est responsable euh, du, du moment que, selon en fait euh, ses commentaires, que euh, l'administration est une continuité. L'administration est une continuité. Alors, bon, écoutez tout problème maintenant, tout problème qui se vit maintenant. Écoutez l'agent militaire. Donc, euh, non, on ne peut pas, disons, l'écarter de tout cela. Vous comprenez Alors, euh, disons qu'elle est responsable, selon donc ses commentaires. Alors, il y a euh, d'autres commentaires euh, que j'ai aussi notés qui disent, « Bon, écoutez, la jeune, oui, la jeune militaire est responsable, vous comprenez, euh, du moment que, euh, c'est un raisonnement, du moment que cette jeune militaire se dit être capable de résoudre, de développer en fait euh, ses problèmes, tout ça, pendant 24 mois. » en 24 mois qu'elle est capable également de développer euh, également de, de mettre les vraies bases de développement de résoudre ces problèmes-là en 24 mois donc selon ses, ce, ce raisonnement ces euh, commentaires écoutez dans ce cas euh, s'il y a aujourd'hui un problème donc d'électricité un problème euh, lié aux infrastructures routières ou électriques écoutez nous ne pouvons que accuser la jeune militaire parce que elle se dit être capable pendant 24 mois une jeune qui arrive au pouvoir euh, disons le le 5 septembre 2021. Vous avez vu donc ces deux tendances. Voilà, l'administration, est une continuité. Ou bien, la jeune qui dit être capable en 24 mois de résoudre des problèmes. Bon, écoutez, que voulez-vous Très bien. Alors, moi je suis d'accord avec ces deux versions des faits. Je dis bien moi, je me dis non, la jeune ministre n'est pas responsable, je m'explique tout à l'heure, mais ceux-là qui disent oui, écoutez, je suis en fait pour leur euh, disons version, je les comprends, je suis d'accord avec eux également. C'est à dire ceux qui disent que l'administration est une continuité, mais je me dis euh, tout simplement d'abord que, euh, attention, l'administration, c'est vrai, est une continuité, mais dans le sens administratif. L'administration est une continuité, mais dans le sens administratif, politique, non. Parce que, imaginez, alors on a les partis politiques qui arrivent au pouvoir, chaque parti politique il vient, il vient avec un programme politique, un programme de développement. Vous comprenez Alors, on ne peut pas dire que l'administration est une continuité, c'est-à-dire le, le, le parti politique qui quitte, par exemple, qui a perdu les élections, qui n'a pas pu faire résoudre tel problème, alors l'autre parti qui gagne les élections qui vient, alors qu'on accuse ce parti euh, qui vient d'arriver, alors euh, de ces problèmes euh, que euh, le parti, euh, disons, précédent n'a pas pu résoudre. C'est pas logique, n'est-ce pas Alors, mais l'administration, oui. L'administration est une continuité, disons le fonctionnement de l'administration, c'est une continuité. Ça, c'est vrai. Mais le programme politique, non. Donc je dis dans ce cas, en répondant à ces gens, oui, l'administration est une continuité dans le sens administratif, dans le sens politique, non. Vous comprenez, cher compte Je dis bien en prenant ces gens, parce que leur raisonnement, en fait, euh, ils vont, ils partent du principe. N'est-ce pas? Ce principe, c'est une continuité. Très bien. Mais le problème ici, euh, euh, il n'y a pas eu, en fait, euh, euh, élection. L'arrivée de Madumbouya, ce n'est pas à travers des élections, par exemple, vous comprenez. Même administrativement parlant. Et ensuite, euh, il y a eu une rupture avec le régime précédent. Je dis bien selon le principe, tout le temps parlant, parce que dans les faits, non. Dans les faits, non. Euh, en principe, théoriquement parlant, euh, il y a eu rupture. Quand il y a coup d'état militaire, vous comprenez, le gouvernement a été dissous, euh, même donc, la constitution également, voilà tout. Donc on dit qu'il y a une rupture totale. Alpha Condi, c'était presque euh, une, un régime qui euh, allait, euh, disons, euh, sous la voie de la dictature. Donc il y a eu une rupture avec ce système-là. Je dis bien théoriquement parlant, parce que dans les faits, euh, disons, Mamadi euh, Lumouya, maintenant c'est la continuité, disons, euh, de la forme de gouvernance de Alpha Condi. Vous comprenez, je veux dire. Alors, ceux qui disent que, euh, écoutez, euh, euh, du moment que Mamadou il accepte, dit qu'en euh, 24 mois, euh, il va résoudre euh, tous les problèmes, etc., etc., alors, euh, euh, là aussi, je me dis alors, euh, euh, le principe, hein, vous comprenez, plutôt euh, dans la pratique, hein, je dirais oui. Vous comprenez Dans la pratique ou dans le raisonnement, je dirais oui, dans le raisonnement, parce qu'ils se disent que, euh, non, nous, en 24 mois, nous, nous, nous allons faire ce qu'il faut, cette transition, nous allons développer la Guinée. Vous comprenez C'est ce qu'ils disent. Ils vont construire les aéroports, ils vont acheter des avions, ils vont faire ceci, cela. Donc, en 24 mois, ils vont le faire. Alors, moi, je dis, écoutez, euh, euh, dans le raisonnement, oui, dans la pratique, c'est impossible. Nous le savons très bien. Vous comprenez, dans le raisonnement, oui, euh, ils ont raison ceux qui le disent, parce que la l'agent militaire, au lieu de s'atteler à, à, à la tâche proprement dite, n'est-ce pas, tâche pour laquelle elle a, en fait, elle est là, ou la transition, vous voyez, elle est là pour la transition, c'est-à-dire on a besoin de, de, de responsabiliser nos structures politiques, non, donc sans lesquels le développement est impossible. Alors, au lieu de dire, bon, écoutez, nous venons, nous allons essayer de, de conforter notre structure politique, le développement viendra après. Alors, ils se disent, non, nous allons développer. Vous comprenez Donc, écoutez, nous les, donc, selon donc, cette version-là, écoutez, nous les rendons responsables de tout ce qui se passe maintenant. Mais je dis bien selon le raisonnement. Mais dans la pratique, c'est impossible. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont ni les moyens, ni le temps, disons, de développer la Guinée. Vous comprenez Très bien. Alors, euh, ce que moi je dis maintenant, finalement, donc je dis bien, je suis d'accord avec les deux versions. Euh, écoutez, moi je dis que non, la gente militaire n'est euh, pas responsable. Alors, qu'est-ce qu'on va dire finalement Ça, une façon de s'adresser à la gente militaire. Parce que ce que la gente militaire est en train de faire maintenant, euh, c'est comme, écoutez, euh, nous construisons une maison, il y a une maison, quand vous prenez une maison, un bâtiment par exemple à étage, ça commence par quoi Par ce qu'on appelle le sous n'est-ce pas Il y a le sous qu'il faut faire, ensuite vient ce qu'on appelle la structure vous voyez, du bâtiment, la structure se pose, on met les piliers, on, il y a un premier étage qu'on va couler, ensuite d'autres piliers, etc. etc. Et ensuite les briques sont placées ou les dalles sont placées euh, selon en fait, les pratiques actuelles. Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'il faut on, on fait le toit, le toit est fait. Nous venons à l'intérieur. Alors il faut essayer de, de, le carrelage, il faut le faire. Euh, disons les murs et tout ça, le crépissage. Ensuite, euh, meubler la cuisine, meubler le salon, euh, les chambres, etc., etc., Là, nous avons notre maison ou notre bâtiment, n'est-ce pas Très bien. Ça, c'est un bâtiment. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement Alors, mon ami Mouya, je suis dans ce dans cette image-là, si vous me comprenez, alors on a un qui vient, n'est-ce pas, qui trouve ce bâtiment. Alors c'est un bâtiment où, euh, disons, euh, le sauvagement est détérioré, détérioré n'est-ce pas, affecté euh, par Alpha Condé. N'est-ce pas Donc, on a un soubassement qui est détérioré, qui, est plus, euh, qui ne répond plus aux normes voyez, officielles, euh, proprement dites. Donc, euh, qui peut-être s'est euh, daté, ça dit dans quelques mois, alors euh, c'est un soubassement qui va euh, s'enfoncer totalement dans le sol, vous voyez, en, en, euh, avec euh, donc, tout le bâtiment qui s'écoule avec. Alors, a Numbuya trouvé donc ce sous qui est détérioré, vous comprenez, affecté totalement. Alors alors, qu'est-ce qu'il fait? Euh, la mission principale normalement, alors on doit d'abord s'occuper de cette euh, disons de ce soubassement. Alors on dit bien bien trouve que moi le sous-bassement a un problème. Ensuite, on a tous les bâtiments, il y a les fauteuils dedans, l'alpha est a laissé un sous-bassement détérioré, mais on a dans le salon, il y a les fauteuils, les fauteuils qui écoutez euh, euh, ne répondent plus ou plutôt les fauteuils qui sont déjà euh, je peux dire euh, disons défectueux aussi. On a le fauteuil qui a euh, des fissures par-ci, par-là. Sur le mur, euh, le crépissage, il y a des fissures par-ci, par-là. Alors, on a dans la cuisine, euh, les meubles sont déjà vieux totalement, etc. etc. Vous comprenez Très bien. Alors, Mamadi Dombouya qui vient, euh, qui rembaisse Alpha Condé, il va s'occuper maintenant de ce bâtiment. N'est-ce pas Alors, euh, qu'est-ce qui va se passer Lui, il s'est dit euh, bon, écoutez, ce qu'il est en train de faire maintenant, maintenant Mamadi la l'agent militaire n'est-ce pas Alors, euh, c'est dit, bon, écoutez, on va s'occuper de la cuisine, le meublage, meubler bien la cuisine, hein. ce qui était là n'est pas bien, on va meubler. Alors, dans la cuisine, dans, dans le, au salon, les fauteuils, on va essayer de changer de fauteuil. Alors, euh, les carreaux, il y a certains carreaux, le carrelage, non, qui sont aussi, euh, en fait, euh, affectés, nous les changeons. Euh, il y a le plafond, il y a certaines plaques qui tombent déjà. Alors, Maudimouliya s'attaque à cela. C'est ce que Maudimouliya est en train de faire. Je m'adresse à l'agent militaire, c'est ce qu'ils sont en train de faire, cher Compto-Guinéen, n'est-ce pas Le toit, on va voir le toit, il y a, euh, supposons que ce sont des, des tôles, n'est-ce pas Il y a certaines tôles en fait qui sont enlevées, ou ce sont des dalles, alors euh, dans les dalles, il y a l'étanchéité n'est plus la même, donc il faut rendre le toit étanche quand il pleut, que l'eau n'entre pas, par exemple. Vous comprenez Alors, on va dire, donc, on va s'attaquer à ces détails -là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, chers Comte guinéens. Alors, vous comprenez alors le danger, chers Comte guinéens, hein, sachant que le sous-bassement est totalement défectueux, détérioré, qui n'a que quelques mois ou quelques années de vie. Et finalement, tout le bâtiment s'écroule. Vous comprenez, chers Comte guinéens. Alors, nous maintenant, donc relativement à ce thème que je viens de développer, avec certains commentaires, toutes ces versions, nous nous disons, Marie Domboya. Alors euh, moi je ne vous rends pas responsable, je ne rends pas la militaire responsable de ce qui se passe actuellement en Guinée, notamment à Cancan, s'il y a coupure d'électricité, la faute ce n'est pas la junte militaire. Pas du tout. Ni de près ni de loin, ça c'est clair et net. Et si la junte militaire dit maintenant qu'elle va développer la Guinée, ça c'est autre chose, donc c'est du maçon, c'est impossible. Mais nous ne nous rendons pas responsables de ce qui se passe actuellement concernant les copies la l'Électricité ou par exemple concernant les infrastructures routières. Ce pas des choses qu'on peut mettre, disons, en place, ni en deux ans, ni en trois ans, ni en dix ans. N'est-ce pas Voilà, ça demande une certaine hausse politique, cher comprends bien. N'est-ce pas Je dis bien, ils ne sont pas responsables. Très bien. Alors, où oh, on peut effectivement accuser la militaire c'est effectivement euh, cette erreur qu'elle est en train de commettre. L'objectif principal maintenant de la nous répétons mille fois, n'est-ce pas Il est question de s'intéresser à l'essentiel. Parce que c'est seulement 24 mois. En 24 mois, on peut rendre responsables nos, nous, en fait, nos institutions politiques. En 24 mois. Mais en 24 mois, on ne peut pas développer la Guinée. En 24 mois, on ne peut pas rendre, vous comprenez, je dirais, effectif les infrastructures routières ou électriques. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, comme notre bâtiment que je viens de parler, je viens de parler de ce bâtiment, alors le problème, c'est au niveau de ce bâtiment, il y a ce sous-bassement, alors s'intéresser à ce sous-bassement qui est défectueux, alors s'intéresser au toit, au s'intéresser au meublage donc la cuisine ainsi de suite. Écoutez, c'est une perte de temps. C'est une façon de séduire. N'est-ce pas C'est une façon de séduire qui n'a pas de sens, qui n'a aucun sens. la fois qu'on est la tenter, ça n'a aucun sens partout dans le monde cette façon de travailler, ça n'a aucun sens. Sinon elle est le problème fondamental ici, c'est s'attaquer au sous-bassement. Le sous là, essayer de faire un sondage, un véritable sondage au sous Ce sous-bassement, peut-on, disons, euh, le réparer, n'est-ce pas Ajouter certains, certains matériaux pour euh, le rendre encore consistant, ça dépendra de l'architecte qui viendra voir, ou bien, soit euh, faire un amendement, ajouter quelques matériaux pour euh, le rendre solide, ou bien l'architecte décidera, non, ça ce n'est pas possible, c'est à détruire. Dans ce cas, tout le bâtiment, il faut l'enlever. D'où on parle aujourd'hui de la refondation. C'est-à-dire qu'il faut tout reprendre. Donc, l'architecte peut décider, bon écoutez, ce n'est pas la peine, ce soubassement-là ne vaut rien, nous le détruisons, il faut le détruire et faire d'autres. Dans ce cas, tout le bâtiment doit aller. Les fauteuils et tout ça, euh, les toits, tout s'en va, on reprend. Et c'est ce qu'il nous faut actuellement avec ce concept de refondation. N'est-ce pas Voilà, chers comptagniens. Alors, si l'agent militaire s'intéresse maintenant donc, au méblage, carrelage et tant d'autres, c'est une perte de temps. C'est une façon de nous tromper. Très clairement, chers comptagniens. Une perte de temps, parce que ils ne, ils ne vont pas le réaliser, ils ne pourront pas, et puis voilà le problème. Et maintenant, si l'agent militaire qui a pris le pouvoir le 5 septembre 2021, c'est-à-dire nous venons pour euh, une véritable refondation, rendre responsable des gestions de la réplique, une structure politique et ensuite retour au, à l'ordre constitutionnel, personne ne les aurait accusés aujourd'hui comme ceux qui disent « oui, ils sont responsables, ils sont comptables de ce qui se passe maintenant ». Personne ne les, aurait, ne les aurait accusés. Personne. On aurait dit, bon écoutez, euh, écoutez, c'est ça, c'est pas vous, hein, euh, vous êtes venus pour en fait une tâche précise, voilà, euh, nous vous comprenons. Mais alors là, personne, même si on sait qu'ils sont incapables de faire ce qu'ils demandent, mais on se dit bon écoutez, euh, écoutez, vous l'avez dit, vous l'avez fait, il n'y a pas de pitié. Vous comprenez tout le monde, c'est dit, alors vous êtes responsable. Parce qu'au lieu de, il y a l'objectif principal euh, donc, que vous devez suivre, vous, vous refusez de suivre cet objectif principal, vous vous occupez des futilités. Alors, vous êtes responsable de ce qui se passe maintenant. N'est-ce pas, cher Contoglien Très bien. Pour terminer, cher Contoglien, vous m'avez compris, donc, la junte militaire... Alors, on n'est pas responsable également de ces coupures d'électricité, vous comprenez, c'est clair. Mais quelque part, on se dit, mais écoutez, vous n'êtes pas responsable, mais euh, vous ne faites rien pour que, euh, dans le futur, ces petits problèmes-là, en fait, ne se répètent pas. Vous ne faites absolument rien. N'est-ce pas Vous ne faites rien. Nous vous demandons de, de, de vous occuper de la structure politique qui nous permet de développer une structure politique sans laquelle le développement est impossible, une fois qu'on a cette structure politique solide et consolidée, vous comprenez, on va résoudre ces petits problèmes-là. Mais c'est vrai. Ces petits problèmes maintenant qui seront résolus. Alors, vous refusez de vous occuper du vrai problème, et bien voilà, donc vous êtes comptable de ce qui se passe à Conakry. Si à Cancan les en Guinée, si à Cancan les jeunes manifestent parce qu'il n'y a pas courant, ils, ils brûlent tout, mais écoutez, nous disons, nous disons, ils ont raison. Ils ont raison parce que vous vous dites que vous êtes capable de résoudre cela en 24 mois, chers compte de N'est-ce pas Très bien. J'espère que vous me comprenez, sur compte et que la gente militaire, si certains me suivent, donc, euh, m'ont compris. Alors, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nous fatiguer. Je vous, je vous le jure, c'est euh, nous fatiguer, nous tromper. Alors, euh, et cela me fait pitié euh, des intellectuels. Mettant, je mets ça entre guillemets, qui supportent l'agent militaire, qui disent que oui, ils sont en train de bien faire. N'est-ce pas Et Ils sont en train de bien faire. Nous accusons d'être également des jaloux, etc. etc. N'est-ce pas C'est quand grave, c'est vrai, parce qu'à la fois qu'on a tenté, il a tenté, euh, essayer de, de bluffer, euh, tromper l'apparence avec la construction des hôtels par-ci, par-là. Alors, mais qu'est-ce que ça donnait ces hôtels Hein, c'est une sorte de même mémlage. Dans le bâtiment, vous vous occupez du de, de mémlage, du carrelage, c'est ce a fait. Mais qu'est-ce que ça fait finalement Alors, je, je vois la jeune militaire qui, qui construit les aérodromes, vous comprenez, construction d'aérodromes, et qui, euh, disons, euh, a un souci, vous comprenez, acheter des avions, un avion Air Guinée, etc. etc. Mais comment voulez-vous construire ces aérodromes Écoutez, mais c'est quand même incroyable L'oubliant l'ossature politique, l'ossature politique qui peut donner vie à ces aérodromes, qui peut donner vie à ces avions, cher Comte Guinéa. Donc, sans une ossature so e politique, vous comprenez, on ne va nulle part. Alors, ça signifie que tout ce que l'agent militaire fait, là, nous savons ça aussi, la politique pour tout ce qu'elle fait, en disant, bon, écoutez, nous allons développer, mais écoutez, c'est une façon tout simplement de relancer marie Domboya. Vous voyez, c'est la politique. Essayez de de, de de lancer, vous comprenez, électoralement par là, pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Et là, écoutez, c'est une grosse erreur, la part de marie Dombouya. Il faut dire ça, répéter mille fois une grosse erreur. Parce qu'il va échouer. Il va échouer et totalement, cher comte Voilà. Donc, c'était Nabil et Kamara depuis Bruxelles. Vous, vous m'avez compris, ça comte Alors, au revoir pour. Voilà un autre thème d'information. Chers merci beaucoup.